Eh bien c'est à toutes et à tous, la même compagnie, les 16 est 16h J'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel comme d'habitude et d'autant plus Aujourd'hui puisqu'on se retrouve Pour le cinquième épisode de notre incroyable Nouvelle aventure sur Far Cry 4 et non pas Far Cry 6 C'est vrai que je fais beaucoup de fois L'erreur, alors on se retrouve, je vous rappelle euh, On vient de faire cet avant poste là euh, Le poste de pesée d'été On a un objectif ici, faut aller voir Monsieur Chiffon, mais d'abord moi ce que je veux C'est faire ce clocher Euh... C'est ça, donc cette, ce clocher, cette tour radio On va appeler ça tour radio, ce sera bien plus simple Pour donc un petit peu avoir un meilleur aperçu de la map Avant de commencer cet épisode, qu'est-ce que j'ai fait J'ai vendu évidemment tous les loot que j'avais sur moi Les loot vendables en tout cas Voilà, super, merci de monter Voilà, ce qui va me permettre évidemment de pouvoir récupérer de nouveau de la peau Des coffres de trésors, etc Parce que c'était un petit peu la galère Et en tout cas... J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous kiffez évidemment ces 5 premiers épisodes Et si c'est le cas je compte sur vous pour me bombarder la barre de like J'ai hâte de lire vos commentaires, de voir si, euh, si vous êtes là quoi j Je suis vraiment curieux de voir s'il euh, si y a de l'engouement ou pas sur cette série Nostalgie D'autant plus que je suis en pleine galère avec les droits d'auteur Je n'ai jamais autant galéré avec les droits d'auteur sur un let's play Et encore moins sur les 5 premiers épisodes quoi Genre euh, tu sais des voix euh, genre sur Far Cry 6, je sais que. Ou même Far Cry 3, j'avais des problèmes de droit d'auteur au bout du 7ème épisode parce qu'il y avait de la musique euh, épique, je sais pas quoi, ou des musiques rigolotes. Je laisse passer vous. Là, Far Cry euh, Far Cry 4 là, dès le deuxième épisode, premier euh, problème de droit d'auteur. Eh, je vous assure c'est pas facile. Salut C'est mignon ça Ah mais, mais c'est qui m'attaque cet enfoiré Hop Oh résistant Résistant Résistant le boug. Deux flèches Trois flèches Arrête Quatre flèches Eh, je vais les récupérer 1 2 3 4 Voilà magnifique Qu'est-ce que c'est comme animal ça Ah, ah. C'est du ratel Parce que regardons aussi niveau confection Alors comment on fait de nouveau les confections C'est ici Non c'est pas là Non Ah purée Je sais plus c'est quoi la touche Oh purée il y avait une touche magique, c'est où les confections Ah ouais là, on... ça va être compliqué là. Hein. Si je connais pas la touche. Ah mais non mais je suis débile, oh là là je suis débile. <rire> Donc là il me faut des tapirs pour le holster d'armes. Euh, portefeuille, ok, sans barre, sanglier, kit de seringue, ça peut être sympa, sac d'atna, ouais, carquoi, cochon. Uhum, uhum. Ok donc l'animal que je viens de buter ne sert à rien hein. Sachez le <rire> C'est super euh, Et là je, je, peux, je peux acheter une nouvelle progression Mais on, voilà, pour le moment on va économiser Et euh, on verra par la suite euh... La chatte à la gigine La chatte à la gigine Bon allez on monte euh, Oh ils ont écrasé un animal C'est pas cool Mais euh, merci quand même Je prends parce que ça c'est quoi C'est du Dole du Dole. Est-ce qu'il y a des Alsaciens qui regardent qui regardent ce Let's Play là Manifestez-vous là s'il y a des Alsaciens en commentaire. Du Dole. Vous aurez la ref. Allez, vous entendez la propagande Radio du Kirat. Vous commencez à entendre la propagande. Et eh ben, dans quelques instants, vous ne l'entendrez plus puisque AJ Gale arrive. Bien évidemment. Et là, il n'y a même pas de garde. Bah je dis ça, j'en ai aucune idée royale, le plus Merde que la euh, a... Pas l'air d'avoir de bien méchant, c'est quoi ce bruit Oh, un serpent Mort Ah, je peux même pas dépecer le serpent C'est-à-dire que le serpent ne sert à rien D'accord J'aime bien, allez Bon, y a pas de méchant, c'est parfait euh, on peut lire, Paganmin tient à nous rappeler que les clochers du Kirat ont été officiellement condamnés suite au non-respect d'une longue série de mesures d'hygiène et de sécurité. C'est le coronavirus, vous inquiétez pas. Allez hop, ah, ça dégage. Euh, oh là, ça on va pas toucher. Une ruche d'abeilles. On va monter là sans pression. Et vraiment c'est un plaisir, hein. je le répète, mais vous allez très vite le, le voir. Mais vous voyez le, le parcours qu'il y a à faire, des fois c'est des casse-têtes. C'est pas non plus de... insurmontable hein. Mais euh, voilà, il y a plusieurs façons de, de, de possibilités de monter. faut quand même un peu réfléchir à, à par où passer, tu vois, genre là. Là. Ça mène à nulle part, mais par contre, là, ici. Très bien. Le petit échelle. La petite échelle, pardon. Excusez-moi. Hein. C'est parce que je suis masculiniste. Alors, je, je mets tout euh, au masculin. Oh eh hey, regardez il y a des méchants en bas Excellent il sort d'où lui Qu'est-ce lui arrive Euh... Ok ah oui il y a des gens qui arrivent là Trop tard je suis en haut moi Alors si vous n'avez pas le vertige n'hésitez pas à me rejoindre mais enfin Hop on passe sur la barre Qu'est-ce qu'ils sont en train de gueuler en bas là C'est quoi leur problème Hop par ici si facile Là, ça va nous permettre de, de bien mieux voir ce qui nous attend c'est parti, on pirate le signal madame, vous avez une belle voix mais ça suffit les conneries, merci à tous, bonsoir n'oubliez pas le pouce bleu j'adore dire cette phrase de manière répétitive clinique des partisans bien sûr oh Curtain de la grande sécheresse de panazur azure Oh non bah, C'est pour éviter les maladies aussi je comprends euh, Ok Et eh bah ça c'est fait euh, Ça me ferait marrer de me les fumer eux, Mais vas-y on s'en fiche On va aller à l'objectif là-bas Alors j'ai pas compris parce qu'on m'avait dit que c'était euh, Sopalin Que je devais aller voir, non Sopalin, euh, Mouchoir ou je sais plus quoi Mais là c'est atteigner les otages Je comprends pas Je crois que ça n'a pas de rapport, mais on va y aller euh, J'ai pas un wingsuit bah, non, j'ai pas vu une suite. Et ben, bah on va descendre par ici, c'est pas bien grave. Allez, let's go. Yalla! Et bonsoir, et d'ailleurs, un petit trésor ici. Bien sûr, ça fait toujours plaisir. Décompresse. Décompresse pour décompresser. T'es tendu, pète un coup. Décompresse. <rire> Là, petite glissade. Tranquillement. Oh, on vient de s'arracher le pantalon. On a le trou de balle à l'air. Tout va bien. Tout va bien. J'aurais pu faire un TP rapide, c'est vrai, mais vous savez, j'aime bien me balader. Euh, et puis j'aime bien faire des glissades là. Voilà, oh doucement quand même. N'abusons pas des. Aïe, des bonnes choses. Heureusement, j'ai 4 barres de vie parce que là, j'aurais été mort. Hein. Oh. oh oui. Oh là. Mais alors, on touché la nouille là, c'est pas possible. Il y a un serpent qui m'a sucé là que. Euh... Qu'est-ce qui se passe ici Oh. Ils ont l'air d'être dans de mauvais draps. Je me suis un petit peu fait niquer la, la, la, la, la face. Je suis un peu vulgaire, pardon. Euh... Ah, il y a des collègues du Sentier d'Or qui arrivent pour m'épauler. Ok, deux flèches. Magnifique. Deux flèches, ça passe. Tu l'as vu Oh merde. Ouais, d'accord, j'ai compris. Salut les refs. Hop Ça dégage pas le temps pour vos conneries moi Voilà ça c'est beau ça c'est beau Et on dépeuse les chiens là c'est parfait J'adore C'est ça ce qui est cool vous voyez c'est qu'il y a vraiment euh, Au niveau de l'interaction on peut faire des, des beaux enchaînements Et c'est ce qui manque un peu euh, Bon aussi sur Far Cry 6 on peut faire des enchaînements quand même sympa Mais faut acheter des euh, Des points euh, non je sais plus c'est quoi Faut avoir les euh, Faut avoir des accessoires sur soi justement pour faire des enchaînements Là ça s'apprend C'est des trucs qui s'apprennent et, et je trouve ça vraiment cool quoi euh, je peux ouvrir la porte. <rire> Très bien, bonsoir. Oh! Bonjour monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait lui? What? Tu fais de la télékinésie? Ah ouais, d'accord. Euh, hop! Merci à tous, bonsoir. Euh, bah, je me barre, je me barre, ça fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Euh, on a bien fait de se promener. J'ai trouvé ça assez rentable. Ah, lui aussi, il faut que je le fouille. Voilà Là, ils ont vraiment des balles illimitées ici, hein. ça me fascine Bon et démerdez-vous hein. Je peux pas tout le temps être là hein. Je pourrais pas toujours vous sauver la vie hein. Oh un éléphant C'est un peu pas, parfois Attends, j'ai jamais vu les éléphants nager C'est impressionnant C'est impressionnant Et est-ce que je peux voir Est-ce que je peux passer en dessous de l'éléphant carrément Oh c'est incroyable Je kiffe Ah du coup j ai fait peur et fait demi-tour Je kiffe Incroyable j'adore les éléphants Et comme dit on, on va pouvoir leur monter dessus mais euh, Je crois qu'on peut pas leur monter comme ça euh, Je sais plus qu'est-ce qu'il faut Ou si c'est au bout d'un moment dans l'aventure Je ne sais plus euh, on verra vous inquiétez pas De toute façon on se presse pas on prend notre temps hein. euh, Le but c'est pas de finir euh, la série euh, En 2-2 sinon c'est vraiment pas sympa euh, et puis c'est parti Atteignez les otages On est arrivé Voyons voir euh, Ce qui va se passer Sauver au moins deux otages D'accord C'est à dire que les autres euh, On s'en bat les steaks J'ai bien compris Ne vous inquiétez pas Moi je vais sauver tout le monde Je vais sauver tout le monde Ouais donc rien à voir avec le mec Qui nous a appelé à la fin du dernier épisode Ok Vous, Je vous ai vu faudrait que je prenne de la hauteur faudrait que je prenne de la hauteur, là ça m'a l'air safe Ah c'est ça ce qui est bien en général C'est qu'ils sont pas malins Ils laissent bien les hauteurs libres Comme ça moi Merde Sauver au moins deux otages, ok Bon Là j'ai trois otages Trois otages, est-ce qu'il y en a plus J'ai pas. Ah ouais il n'y en a que trois en fait voilà alors ce serait bien qu'il meure pas avant, quand même, lui. Euh, ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai pas de couteau de lancer, malheureusement. Oula là, ça, ça pue la merde, ça, ce qui se passe. Ok. Euh, va falloir que je me les fasse un par un. Ok. Ok, puis c'est fait, c'est tranquille, c'est posé Ah euh... Ok Pourtant qu'il voit pas les cadav le cadavre, ça va aller Là je peux tenter un truc Ouais mais là il... Ça, ça sent pas bon ça. ça Ça sent pas bon ce qui va se passer J'ai sauvé tout le monde, hein. Tous les otages sont libres. Allez, c'est bon. Ah, j'ai eu peur quand même parce que j'avais un peu la pression. Je vous ai promis euh, euh, que j'allais euh, sauver tout le monde parce que bon, eh hey. bon, enfin sauver tout le monde. Lui, il était déjà mort. Hein. Là, j'y dis plus rien. Oh, il y a une grotte. Oh, excellent, eh hey. Préservatif, quoi Ouais. Salut, mon ref Ça va Je croyais que j'étais foutu. J'ai hey, une dette envers vous. Bah J'espère bien, encore heureux que tu une dette envers moi, tu suces. Alors, du coup, non, excusez-moi, suis... ouais, c'est infâme. Oh là là, cette blague nulle, relou. Je vais la faire longtemps, je pense. Euh, voilà, ça s'est fait en tout cas, ça s'est super bien passé. Et en effet, si je regarde la map, euh... donc j'ai Urk que je dois aller voir, Sabal là-haut que je dois aller voir, là il y a une forteresse. Euh, oh, ça me rappelle les souvenirs. Oh, c'est vrai qu'il y avait des forteresses. C'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Euh, on vient de débloquer ça. Les goulags. Voilà. C'est. Je me souviens. Non, vraiment. Oh là là. Les souvenirs qui me reviennent. Vous avez pas idée. Vous avez pas idée. Là, en vrai, de vrai. Badra. Mais il est où le Sopalin, là le Monsieur Sopalin que je devais parler. Je comprends pas là. Bref. Euh, là, voilà. On s'habitue à la map, d'accord. Et en fait, à un moment donné. Enfin on sera plus du tout là et, et c'est enfin même à plusieurs moments et ça c'est un truc de zinzin. Dans Far Cry 6 je crois qu'il n'y a aucun moment où on va dans un autre euh, dans un autre univers. Far Cry 6 on reste toujours sur l'île. Far Cry 4 vous allez voir on va avoir quelques moments euh, assez sympas. Euh, voilà. Ok bon mais ça c'est fait. Euh, du coup qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on rigole on rigole. Moi je serais plutôt d'attaque d'aller voir.. Euh, alors on pourrait se faire cet avant-poste là camp du sentier d'or, on peut se faire cet avant-poste là, là on a un ravitaillement la sauce Far Cry bien sûr Urk, j'avais dit qu'on ah, j'avais dit qu'on allait voir Urk, à la base j'ai commencé euh, l'épisode là même le dernier épisode là ouais le dernier épisode je voulais aller qu'on aille voir Urk, j'arrive plus à parler je suis en train de faire un AVC ou quoi <rire> pardon euh, libération d'otage, ah c'était ça que j'avais fait ok c'était ça que j'avais fait ah Bon du coup là on va pas faire de la libération d'otages Vente rapide Portefeuille plein J'ai trop d'argent T'es en train de me dire j'ai trop d'argent là Arrête Bon bah qu'est-ce que je peux acheter Je peux acheter des seringues J'ai les pare-balles Je tourne le mercenaire je suis au taquet Oh wing wingsuit What J'avais pas du tout euh, En tête qu'on pouvait acheter un wing wingsuit Je sais pas si c'est nouveau Mais en tout cas c'est fait euh, on va acheter des trucs hein, parce qu'il faut qu'on claque notre argent euh, Voilà c'est la société de consommation Arc recourbé Allez let's go Encore mieux acheter Hop là un meilleur arc Voilà euh, On peut même mettre un viseur réflexe Et ça c'est la classe à Dallas Petite peinture hmm. En blanc c'est sexy quand même hein. Et puis c'est moins cher Allez ça part là dessus euh, du coup je vais pouvoir vendre pour faire de la place et on est nickel Je rappelle également qu'il me faudrait de la peau de tapir pour, euh, pour les emplacements d'armes Et regardez mon nouvel arc oh là là, ça c'est magistral c'est magistral euh, Si je regarde confection voilà il me faut des tapirs et est-ce qu'il y a des tapirs à côté ou pas Si on regarde bien il y a du tapir là il y a du tapir là. Bon, écoutez, euh, on verra ça ultérieurement. On va aller voir Urk. Il serait temps, il nous attend, Urk. Urk, il est là-bas. <rire> bon, il faudrait peut-être nettoyer les cadavres. Hein, parce que bon, euh, c'est pas sexy, quoi. Hein. Hop, petite fleur euh, Fleur bleue. Pas du tout, c'était une fleur violette. Urk! Bonjour! Oh, merde, non! Loupé le meilleur On s'est déjà vu. Ah ouais Je suis la cavalerie, mec Moi, je voulais débarquer ici en faisant mon clip de distoud. Ah, Je suis Urk On m'a parlé de toi, mec Tu putes tout le monde, on t'appelle le Vénère, ouais Alors je suis là parce que toi et moi, ensemble, on va mettre une putain de branlée au Sentier d'Or On plein dans sa gueule bon Espèce d'abruti, c'est nous, le Sentier hey, d'Or Moi, pas entraver ce que tu racontes, parce que moi, pas parler ta langue je crois que ce que tu voulais dire, c'est que... c'est l'armée royale qui va se prendre une branlée. Nous, c'est le Sentier d'Or. Non, tu déconnes Ces types me regardaient tous d'un sale œil dès que je bavais sur le Sentier d'Or, Bah du coup, je comprends mieux. Ok. Eh ben, plombé Cavalerie préventive, eh ouais T'as besoin d'aide, t'appelles. on fonce, et on t'aide Waouh, le... le... le... ah merde !– Sentier d'Or. – Ceux du Sentier d'Or, c'est ça. Toi et moi mec, on est des vrais, des durs, des tatoués, on vient rêve, allez check mon gars Boum Dis donc j'ai la frite mais toi t'as pas la patate, c'est pas grave, t'as peut-être un peu pris ton temps, mais bon t'es là, et ça tu vois je respecte. Tu me promets qu'on se verra bientôt Ok Vive le sentier d'or mon pote Wouh <rires> <rires> Ok... Eh hey, attendez, c'est un truc de zinzin, est-ce que. Est-ce que je suis en train de dérailler Total ou est-ce que c'est ce que je crois Jeu en coop, ouais on a débloqué le jeu en coop Mais comme dit j'ai pas d'amis Eh, Urk on l'aurait pas croisé dans Far Cry 6 par hasard Avec ses euh, lunettes d'agent secret là Je sais pas si vous vous souvenez si vous avez suivi mon let's play sur Far Cry 6 Je me demande si c'est pas lui Bon bref il y a toujours un côté America dans euh, Far Cry et c'est ça ce qu'on aime Bon ben voilà c'était la petite cinématique qui nous a débloqué en tout cas euh, la coop notamment Et puis aussi je vois un B qui est apparu sur la map euh, D'accord, bah, je vois pas du tout où c'est qu'il a pu apparaître. Euh, B, B, il y a un B là-bas, là où je regarde, je suis quand même pas débile. Ah oui là, B, Badra, non il était déjà là. Euh, vous savez ce qu'on va faire Non. <rire> vous savez ce qu'on va faire Là, on va se TP là, si c'est possible. Non c'est pas possible. De toute façon c'est à côté. On va aller faire un. Bah attendez, j'ai un avion. On va aller faire de la chasse au tapir très rapidement pour pouvoir avoir plus d'armes. Et comme ça on sera très très bien. Allez c'est parti N'oubliez pas le pouce bleu bien sûr Un épisode un peu plus chill. Enfin et encore c'est midi parce qu'on a commencé euh, en beauté. is America. Bon on est dans la zone. Bon c'est vrai qu'on en croise un peu partout hein. Euh, alors. Messieurs les tapirs c'est con parce que les tapirs c'est des animaux gentils C'est pas cool quoi Merde Je me suis mis une seringue C'est pas grave Hop Et voilà Bon des tapirs Comme ça on va pouvoir essayer notre nouvel arc C'est en train de tirer là bas On va un petit peu fouiller les recoins Ok évidemment quand on cherche Ah oh j'ai vu un tapir là Là il y a un truc à faire Ok Ah là il y a des tapirs là J'ai des tapirs j'en ai deux même Attends par contre là J'ai des méchants aussi Mort magnifique Allez on va déjà s'occuper de lui Et c'est franchement Vous voyez le jeu The Way of the Hunter eh ben, on a Far messieurs-dames. On a Far Cry 6. Pourquoi se, se casser la tête Oh non. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien faire, je suis un petit peu... Euh... C'est même pas pour le RP, c'est juste que ça me fait mal au cœur. Moi, ce que je veux, c'est les, les tuer du premier coup au maximum parce que je veux pas les faire souffrir, quoi. Non, c'est vrai, sans déconner. Je, je veux pas les faire souffrir. Euh... Ok. Deux tapirs, il nous en faut un troisième. Qu'est-ce qui se passe ici Ouais bon c'est pas joli. Ah oui il y avait un truc. Oh J'ai un tapir encore là. Mais non il est mort. Par contre ça c'est méchant ça. Hop je cueille. C'est méchant ça Ouais c'est des prédateurs. C'est des petites hyènes. Quelque chose comme ça Voilà et lui il meurt pas en un coup évidemment hein. Bah Bah bon, en vrai il m'attaque même pas Bah bon, il m'attaque même pas Ah Parlez trop vite Wow In extremis euh... Je sais pas si avec ça on peut fabriquer quelque chose Je sais plus Ah oui la peau de dole C'est la... les dole Du dole Reviens frérot Attends, j'ai compris Voilà, oh ce sera plus efficace Alors je sais plus à quoi ça sert le dole Mais le dole c'est important Donc on chasse le dole Voilà oh ça c'est fait Il me faut encore un, un tapir Eh, hey, qui va à la chasse, perd sa chasse Oh là Qu'est-ce qu'il se passe Ok Pourquoi il vient sur moi alors qu'il m'a même pas vu frère en plus, il est en train d'abandonner son otage. Ah, il se fait attaquer par un oiseau. Voilà, mort. Bon. Ça t'évitera euh, de combattre. Sac à merde. Allez, je te libère, mon ref, t'inquiète, tout va bien. De rien. vous n'étiez pas intervenu, oui, tu serais mort. Qui c'est qui crie au secours On ne crie pas au secours quand il n'y a pas de danger, d'accord moi toujours appris. Euh, on a déjà exploré ici, ça me dit rien. Non, on n'est jamais allé là encore, je crois. Hein. Je sais plus. Euh, moi tout ce que, non, on n'est pas allé là. Il y a plein de trésors. Par contre, à savoir que les trésors ne réapparaissent pas évidemment. Hein. Euh, moi j'aimerais encore un tapis. Par hein. contre oh, mon sac à butin il est plein à chaque fois. En fait là ce qu'il faudrait c'est confectionner un sac à butin plus grand. Euh... Oh ça y est j'ai trois tapis. Hop, Holsterdam confectionné. Maintenant il me faut du ratel de ratel et comme ça je pourrais avoir toutes les armes au maximum le sac à butin il faut du 100 bar ça c'est important il me faut du 100 bar euh, et le dole sac d'appât hop là ça c'est fait euh, ouais non sac à butin c'est trop important il faut du 100 bar et le 100 bar là il y en a juste ici donc on va y aller directement c'est beaucoup trop important les amis euh, on va y aller c'est beaucoup trop important euh, macaque, le macaque c'est vraiment le seul animal Qu'on n'a pas besoin de fumer quoi Parce que c'est parce que trop mignon quoi Allez Wesh Eh, eh j'ai besoin de toi Merci frère, je vais pouvoir te vendre des trucs Voilà Et euh Tu sais quoi je vais te vendre de la peau d'ours Parce que ça me fait de la thune et que j'en ai pas besoin pour le moment Voilà je suis un amour Je sais merci Ne de... me remercie pas, attends reviens là, il faut que je t'achète une arme aussi Reviens reviens, oh tu veux de l'argent Eh hey, j'ai pris des dégâts Monsieur j'ai besoin de toi J'ai encore besoin de toi Voilà Puisque maintenant j'ai un nouvel emplacement Alors hop en reprends une seringue merci J'ai un nouvel emplacement Qu'est-ce que je peux prendre comme arme Je peux prendre ce que je veux j'espère hein Si je reprends la K-47 peut-être Ici Parfait Bon bah ben, ce sera pas mal Sinon attends, non mais On peut pas avoir une meilleure arme là franchement Que la K-47 à un moment donné On rigole on rigole euh, Oh les snipers ça va être fou ça mmh. Oh STG 90 Allez Ah non Libérer encore 3 clochers Pour que Longinus débloque cette arme gratuitement Ah Bah ça vaut pas le coup On va rester donc sur la K-47 Donc voilà maintenant on a trois armes sur nous Là on est vraiment, euh, on est vraiment au top mais évidemment la meilleure arme c'est l'arc et, et, et vous voyez c'est ça ce que j'aime C'est qu'on pourrait faire toute l'aventure avec l'arc Tellement enfin euh, en majorité c'est à dire qu'on va toujours le garder sur nous Là où sur Far Cry 6 on n'a pas beaucoup utilisé l'arc durant l'aventure Parce que c'est pas pareil quoi C'est pas C'est pas pareil Là ça a vraiment sa place de et son intérêt de jouer à l'arc Bon ça c'est un ravitaillement on s'en fout on verra ça plus tard Là ce qu'on veut c'est euh, se faire plaisir, faire de la chasse. On a des copains juste ici. On a des macaques également là. Des macaques du sentier d'or, super mignon Ça c'est pas des prédateurs. Hein. Ça c'est ah. l'aigle. Par contre, c'est un prédateur. Ça c'est clair. Allez. Et la map est vraiment pas grande. Hein. C'est rigolo. Bon là, on... on est encore loin de, de tout explorer évidemment, mais c'est rigolo quoi. Bon c'est une sorte de serre. Euh, qu'on va euh, qu'on va chasser. Putain, il a écrasé le macaque sans aucune pitié quoi. Oh, incroyable. Attendez, j'ai un wingsuit. Mais bien sûr, j'ai acheté un wingsuit. Non, mais et ça, vous savez que j'ai jamais utilisé ça sur Far Cry. Parachute. Enfin, sur Far Cry. Sur Far Cry 4. Moi, j'ai aucun souvenir du Wing wingsuit. Hein. Pour être très honnête avec vous, j'ai aucun souvenir du Wing wingsuit. C'est un truc de zinzin. Bon on va cueillir quelques fleurs sur le chemin Parce que ça m'a l'air bien sympa par ici Hop on va tourner le moulin à prière 2 sur 40 Hop il y a l'air d'avoir un Un temple Waouh C'est magnifique J'adore ce jeu Mes amis j'ai cru entendre qu'un pèlerinage aurait lieu Vers le temple des conseils de Kira Tout en haut des falaises au sud du lac Très bien ça marche Samita. Moi je suis team Sabal et vous, vous êtes quoi Team Saban ou Team Amita pour le moment Mais Amita, je pense que je vais quand même l'écouter par la suite. On verra. Bon, l'événement de Kira t'attendra. Hein. J'ai pas votre temps. Euh, hop, on est arrivé sur la zone des opérations. Ah, je suis un vrai parachutiste. Bon Ceci étant dit, ceci étant fait. Ah, il y a les raccourcis clavier, incroyable. Je découvre le jeu, hein. Bon à savoir que j'ai joué sur PS3 manette hein, Donc évidemment pour moi c'est toujours de la découverte hmm. Bah j'aimerais bien voir les animaux que je veux chasser Alors il va commencer à faire nuit Évidemment j'ai pas de chance Ah j'ai un en... là J'en ai déjà un là Parfait Deux même Ouais c'est des cerfs quoi Mais là le problème il faut que je lui tire dans la tête Faut pas que je le foire je veux pas le faire souffrir. Je veux pas le faire souffrir. Faut pas que je m'approche de trop, mais il faut que je sois quand même suffisamment proche. Bon après normalement mon arc il doit faire mal. Enfin c'est pas l'arc qui fait mal en soi c'est les flèches. Et voilà. Juste à côté, parfait. Bien joué à moi, je suis trop fort. Voilà Voilà du voilou. Bon bah on va devoir faire ça à la barbare malheureusement. Euh. Vous avez compris où je voulais revenir Allez, non, on n'a pas le choix On n'a pas le choix Eh hey, revenez les copains Revenez Non revenez On va jouer un petit peu Ouais Il aura pas souffert Il aura pas souffert C'est ce qu'il faut se dire C'est le plus important ça Ah oh, De la bonne ou de la mauvaise viande On s'en fout ça, juste il a pas souffert Allez le deuxième Oh il est parti loin déjà Oh la vache La vache à la gigine Ah l'épisode il va être un tout petit peu plus long Vince. Juste le temps de terminer la chasse Allez, go Parfait <rire> Je suis désolé Oh ils veulent pas se calmer un peu là, il y a aucune pause hein, entre le sentier d'or et et tout y quanti. Euh, confection, hop, ça y est, sac à butin. Let's go. Maintenant, bah plus que de la peau de cochon, ça ce sera plus simple. Donc voilà, là au moins les amis, on va pouvoir récupérer plus de butin. Ce sera encore pas optimal mais ce sera déjà ça. Et d'ailleurs, on aura de quoi encore plus vendre. Qu'est-ce qui se passe ici Salut. Oh merde. Oh oh oh voilà. <rire> Et une blague? Je viens de mettre une balle aux deux en même temps, quoi. Hey hey bah, que te dis-moi, bah, dis qu'est-ce que tu veux me dire, frérot? Tu m'as sauvé la, la vie. Merci. les dieux. C'est ça que tu voulais me dire? Ah oh, tu m'as donné euh, un smic. Merci. C'est adorable. C'est très gentil. J'ai adoré. J'ai adoré ce moment. Et en plus, ça me rapporte des points de karma. Et ça c'est chouette parce que ça va débloquer les armes et et ça Enfin bref vous avez compris un petit peu le principe euh, Voilà il faut servir à quelque chose Et euh... oh là, c'est beau putain Eh ce jeu il est quand même magnifique hein. S'il vous plaît hein. euh, Combien d'ans après 10 ans après, dix ans après eh, ça fait 10 ans c'est ça 2016 Non ça fait 8 ans 8 ans 6 ans 7 ans Je ne sais plus Bref ça remonte Ça remonte et c'est un plaisir C'est un plaisir, les amis J'espère que vous avez kiffé cet épisode tout particulièrement Et si c'est le cas n'oubliez pas le like Ou le dislike si vous n'avez pas kiffé Le commentaire que j'ai hâte de lire Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait Et on va pouvoir aller euh, dans le prochain épisode D'ailleurs justement voir euh, juste à côté euh, badra. badra Badra, Badra, Badra Voilà, allez plein de bisous les amis C'était Mkolo, ciao tout le monde